Alors, euh, chers amis et camarades, euh, nous allons continuer d'explorer ce congrès de la CGT donc de 1902 avec le regard de jeunes chercheurs, quand je dis chercheurs, il y a toujours un E à la fin, mais euh, ça ne s'entend pas, de la Maison des sciences de l'homme Sud. Alors, avant de présenter les deux intervenants qui sont à côté de moi, euh, je me présente très rapidement, donc Sylvie Brunol, IHS 34, Marcel Caille, et beaucoup savent ici que je suis une militante de la CGT depuis un certain nombre d'années. Alors en 2021, l'IHS, euh, donc 34 de l'Hérault, euh, a sollicité pour faire cette initiative la, ce qu'on appelle la MSH Sud. Alors je traduis, la maison des sciences de l'homme et Sud, c'est aussi parce que je pense que c'est à Montpellier, mais ça veut dire science et société unie pour un autre développement. Alors c'est un lieu, cette MSH d'animation scientifique et de recherche au cours, autour, je dirais, de grands défis contemporains, en particulier les crises socio-environnementales et à associe des chercheurs de toutes disciplines. Alors une coopération donc a été établie à travers une structure qu'ils ont qui s'appelle « Très d'union » créé pour faciliter les synergies entre le monde de la recherche et l'université, l'enseignement supérieur et la société civile comme les associations. C'est ainsi que deux jeunes chercheurs, inscrits en Master 2 en 2021, ont accepté de travailler sur notre congrès de 1902 sous la direction de Julien Marie, référent scientifique de la MSH, et Marc Lenormand, maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'université Paul-Valéry. Euh, donc Marc est dans, dans le public. Je dois d'abord, tout d'abord, vous verrez sur votre programme, il y a Clément Schnakenbourg qui devait intervenir, un, tr un très jeune étudiant, car il vient de commencer son travail d'assistant d'éducation, AED on dit, de mon temps on disait un pion, à Paris, afin de financer ses études pour préparer son agrégation d'histoire et probablement son doctorat d'histoire, connaissant la situation inacceptable de beaucoup d'étudiants, donc vous voudriez bien l'excuser. Alors Clément euh, a transmis son travail à Julien Marie, qui est à ma droite, qui est donc le référent scientifique de la maison des Sciences de l'homme, MSH, et historien aussi du fait de guerre, c'est ça, je dirais comme ça, euh, Julien, qui va nous lire l'intervention de Clément. Nous connaissons Clément à l'IHS 34, qu il nous avait contacté dès le début de son Master 1 en 2020 pour son travail de mémoire sur le mouvement ouvrier dans l'Hérault sous le régime de Vichy. Et il nous a transmis aussi son mémoire de Master 2 qu'il a obtenu brillamment en 2022 intitulé « Les grèves de 1947 et 48 dans le département de l'Hérault à l'Université Paul-Valéry sous la direction de Marc Lenormand. Clément, après la lecture du compte-rendu du congrès de Montpellier de 1902, nous a proposé un travail entre unité et division, quels acquis politiques pour les travailleurs agricoles du midi du congrès de 1902 à la crise de 1907 Voilà. Et c'est principalement des pistes de recherche qu'il nous propose. À côté de moi, euh, je vais vous présenter donc Flora Delmouli, à ma gauche, qui vient d'obtenir son Master 2 de sociologie en juillet 2022. Son Master s'intitulait D'une mobilisation collective à la reconstruction d'un espace social. La Bourse du travail de Béziers, un territoire du syndicalisme, sous la direction de Pauline Seyé, sociologue, et Mathieu Huel, géographe de l'Université de Caen. Flora avait contacté l'IHS aussi en 2021 aussi pour les sources sur la Bourse du travail de Béziers. Et bien sûr, elle a fait son travail de recherche en interrogeant les, les organisations syndicales de l'Union locale de Béziers, qui doivent continuer une lutte sans relâche contre le maire d'extrême droite, Robert Ménard. Flora, elle, a choisi d'explorer la mémoire d'une des deux militantes, il y avait deux militantes seulement, sur les 126, euh, c'est bien 126 Flora Combien non, 165. Oh là là. 165 délégués du congrès de Montpellier donc, euh, deux militantes seulement, et elle a choisi, donc je dis le titre de son intervention, la citoyenne Jacobi, une parole militante, une voix oubliée. Alors, je vais le dire là, parce qu'il y a beaucoup de camarades qui me connaissent, c'est pas moi qui, qui lui ai soufflé le sujet, parce qu'il y en a qui vont croire que je lui ai soufflé le sujet. Vous voyez, ils rigolent. Mais non, pas du tout, c'est Flora euh, qui, qui a décidé de travailler euh, sur la citoyenne Jacobi. Vous avez un petit topo, d'ailleurs, sur le programme sur la citoyenne Jacobi. Si on cherche, d'ailleurs, sur les moteurs de recherche d'Internet, on trouve une seule référence de la militante syndicale et politique, Madame Jacobi, qui renvoie sur le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social, qu'on connaît bien pour ceux qui travaillons sur l'histoire du syndicalisme, le métro, mais l'affiche est peu renseignée, puisqu'on ne connaît même pas son prénom, ce qui n'est pas le cas en général des hommes. Mais Flara va nous en dire beaucoup plus. Juste une remarque, pourquoi on dit citoyenne Depuis la Révolution française, les termes de citoyen et citoyenne ont été utilisés pour instaurer une égalité, puisque tout homme ou femme de nationalité française peut être appelé ainsi sans autre condition, c'était pour abolir les titres de noblesse. Le terme de camarade sera utilisé plus tardivement. Donc, euh, au congrès de 1902, on parlait de citoyens et de citoyennes, et on ne se disait pas euh, camarade quand on lit le compte-rendu. Voilà, donc Flora, je vais te laisser la parole pour nous parler de... Madame Jacobi. Merci. Euh... Alors je vais donc vous raconter l'histoire d'une personne ayant participé à ce fameux congrès de 1902, ici à Montpellier, en ces lieux majestueux, euh, celle d'une personne qui a participé amplement à écrire la grande histoire du syndicalisme et de la CGT et qu'il convient aujourd'hui de remettre à l'honneur. La mémoire collective et sélective étant à honorer davantage les grands hommes que les grandes femmes, même si cela commence à changer. Nous tenterons ensemble ici et aujourd'hui euh, de corriger un peu ces défaillances mémorielles et de faire en sorte que cette voix militante ne reste pas une voix oubliée. Pour retracer cette histoire, je me suis appuyée sur euh, des centaines d'articles de presse, euh, sur des archives d'état civil, sur les actes des congrès, euh, sur les écrits de Marie-Hélène Zilberger-Occar, euh, historienne engagée, spécialiste du travail des femmes et des ouvrières sur la période qui nous intéresse, et sur ceux de Madeleine Gilbert, sociologue du travail, militante, féministe et syndicale, entre autres. Donc, en 1902, ici, en ces lieux, pendant près de cinq jours, 165 congressistes échangent, discutent et débattent. Point essentiel à l'ordre du jour, l'unité ouvrière. Parmi eux se trouve la citoyenne Jacobi. Elle vient représenter les syndicats des papiers-pains mécaniques, les chiffonniers, les doreurs-sur-cuivre et la Fédération nationale des tabacs, dont elle est directement issue, et membre active, travaillant alors à la Manufacture nationale de tabac de Gros Cailloux à Paris. Le 22 septembre 1902, premier jour du Congrès, elle est désignée par ses camarades pour assurer la présidence de la séance de l'après-midi. Après la séance d'ouverture présidée par Louis Niel, il s'agira pour elle de faire entrer les débats dans le vif du sujet. Et c'est alors que ce qui pourrait paraître anecdotique est en réalité un fait majeur. Car ce sera la première fois qu'une femme assure la présidence effective d'une séance de congrès national et qu'elle n'est pas seulement présidente d'honneur ou assesseuse, ce qui était déjà rare. Et cette séance, elle l'introduira en disant ceci. Je regrette d'être la seule femme présente à ce congrès et je souhaite qu'à l'avenir, un plus grand nombre y figure, Puisque les syndicats nous ont admises dans leur sein pour réclamer les revendications de la classe féministe et soutenir cette lutte pour la vie, je compte qu'à l'avenir, nous serons parmi vous plus nombreuses. Nous savons que ces, ces paroles n'ont pas été suivies immédiatement de fait, mais le combat, le combat ne faisait que commencer. En réalité, elles n'étaient pas la seule femme. Elles étaient deux, sur 165 congressistes, puisque s'y trouvait également Mme Fauquier, veuve blaquière de Montpellier, représentant les marchandes et marchands ambulants, mais aussi les carriers et casseurs de pierre. La citoyenne Jacobi préside donc une des premières séances du Congrès, alors même que la question du travail des femmes ne figure pas à l'ordre du jour et qu'il s'agit de traiter d'un point essentiel pour l'avenir syndical. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, même si certaines femmes accèdent à des fonctions politiques et militantes, il s'agit pour elles d'être uniquement les relais des voix de féminines ou de porter euh, des revendications spécifiques pour les femmes. Cette nomination est donc loin d'être anodine et ne passera pas inaperçue. La presse s'en fera l'écho. Du côté euh, des journaux d'émancipation, dans la fronde par exemple, on lira que le temps de la simple figuration est révolu et qu'il s'agit d'un réel progrès féministe. Dans un autre style, euh, le Figaro, le journal dit non politique à l'époque, euh, écrira que si jadis les dames dirigeaient les débats des cours d'amour, elles tiennent aujourd'hui la sonnette des congrès corporatifs et qu'en effet, le féminisme fait bien des progrès. Il est difficile de savoir si ce journal salue cette avancée ou la regrette avec ironie. La citoyenne Jacobi, par son parcours, dépassera largement le cadre des revendications spécifiques au travail et conditions de vie des femmes, même si elle les portera aussi avec force et vigueur, pour devenir une militante connue et reconnue, mandatée pour défendre à travers la France les revendications de l'ensemble de la classe ouvrière. Pour mesurer l'importance de l'action syndicale de la citoyenne Jacobi, il nous faut remonter le cours de l'histoire et se refuser à juger le passé avec les grilles de lecture du présent. À la fin du 19e début 20e, l'ouvrière d'industrie se trouve au plus bas de la hiérarchie sociale, que ce soit dans les réalités quotidiennes comme dans les consciences. Fernand Pelloutier rappelle ainsi, dans la Revue Socialiste en 1884, que les préjugés aidants, il suffit qu'une fille travaille à l'usine pour qu'elle soit déconsidérée. Dans l'imaginaire collectif, l'ouvrière d'industrie n'a pas de mœurs. Pour illustrer ce propos, je me permets de citer quelques extraits du Congrès de Rennes en 1898 au cours duquel s'affrontent les partisans d'une interdiction du travail des femmes et ceux qui voient la nécessité de les organiser syndicalement. Alors il y est dit, entre autres, que l'introduction de la femme dans l'industrie détruit l'harmonie qui doit régner dans les familles. Que la femme est un être faible, non destiné à vivre dans des ateliers. Que le travail de la femme est antisocial et qu'elle est en but à toutes les tentations patronales que sa place est au foyer et qu'il faut limiter le travail des femmes, voire leur interdire certaines professions. C'est parfois avec ces mêmes arguments que certains proposent alors d'engager les ouvrières à se syndiquer. Ce sont, d'après certains, des êtres faibles, qui ont donc besoin d'être guidés. Elles sont aussi moins payées et font concurrence aux hommes. Il faut donc réclamer qu'à travail égal, salaire égal. Fernand Pelloutier interviendra en disant ceci. Nous n'avons qu'une chose à faire, faire toute la propagande possible pour faire entrer les femmes ouvrières dans les syndicats ou les faire rester chez elles. Les femmes représentent dans les années 1900 6% des syndiqués alors qu'elles constituent près de 35% de la population active. La tâche est donc vaste et la citoyenne Jacobi assurera un nombre conséquent de conférences partout en France, pour engager les ouvrières dans l'action syndicale. Elle mènera également une propagande sur la limitation des naissances et la procréation consciente et limitée. En cohérence avec son propos, elle n'aura elle-même qu'une enfant. Entre anticapitalisme et antimilitarisme, elle expliquera à ses camarades femmes, mais aussi aux hommes, qu'il faut refuser de grossir le nombre de malheureux destinés aux bagnes militaires et capitalistes, et combien les charges de famille trop importantes entravent l'affranchissement du prolétariat et la lutte pour l'émancipation. Car trop d'enfants fournit à la fois de la chair à canon et de la chair à patron. Si la citoyenne Jacobi a su construire, tant sur la question du travail des femmes que sur celle de l'unité ouvrière ou de la grève générale, des argumentaires aussi précis, combatifs et percutants, c'est sans doute qu'elle a fait ses premières armes au sein de la fédération des tabacs. Elle a été tout au long de sa vie ouvrière, donc dans une manufacture de tabac, une manufacture d'État. D'abord celle du Gros Caillou à Paris, puis à Issy-les-Moulineaux. Un travail dur, minutieux et exigeant, euh, avec une exposition mortifère à de nombreux toxiques. Les particularités des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabac, et non des moindres, étaient alors que la main-d'œuvre était essentiellement féminine à 90%, que la rémunération était supérieure aux autres secteurs d'industrie, qu'il y avait un statut particulier, la stabilité de l'emploi et l'accès à une retraite, et que les ouvrières étaient davantage syndiquées que leurs camarades embauchés dans d'autres secteurs. C'est grâce à cette solidarité, grâce à l'action collective, à l'organisation syndicale, au recours à la grève et à leur esprit de révolte, qu'avaient pu être obtenus ces, ces conquis sociaux importants, bien que toujours insuffisants. Et leur situation servira de plateforme de revendication pour toutes les autres. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est s'évertue la citoyenne Jacobi lors de ses tournées de conférences un peu partout en France. Si elle milite activement au sein de la Fédération des tabacs pour obtenir toujours davantage pour ses camarades hommes et femmes, elle ne manque pas d'étendre les revendications à l'ensemble de la classe ouvrière et de démontrer à son auditoire que l'action syndicale permet de gagner de nouveaux droits. Elle s'inscrit pleinement dans la recherche de l'unité ouvrière, en n'opposant jamais les droits des femmes à ceux des hommes, mais plutôt en démontrant la complémentarité des luttes et la nécessité impérieuse d'être ensemble, unis et solidaires. Lorsque la presse militante et syndicale relate les tournées de propagande intenses assurées par la citoyenne Jacobi, celle-ci a alors près de 40 ans. À partir de 1899, Chacune de ces interventions est remarquée. On dit d'elle qu'elle s'exprime avec aisance, clarté et conviction. Elle prend la parole devant des salles combles, devant des centaines et parfois des milliers d'ouvrières et ouvriers. Elle ira euh, dans les raffineries parisiennes, dénoncer la rémunération du travail de nuit auprès des Bretons de Saint-Denis, engagés à la Révolution, les travailleurs arrachés à la campagne et jetés dans la misère des villes. Elle sera à Pantin pour soutenir les mineurs en grève. Elle dénoncera l'ignorance dans laquelle est laissée la femme auprès des porteurs et porteuses de pain. Elle condamnera les jeunes, qu'elle qualifie de contrebandiers du travail, lors de plusieurs conférences à Nantes. On la retrouvera à Villedieu et à Châteauroux, auprès des porcelainiers en grève. Elle sera invitée à parler du placement ouvrier par la Fédération des coiffeurs de Paris ou des avantages de l'organisation syndicale devant les tailleurs et couturiers de la Seine. Cette sorte d'inventaire d'actions syndicales à la Prévert est loin d'être exhaustive, mais se veut une illustration de l'intense activité syndicale de la citoyenne Jacobi. Elle s'expose publiquement. Euh, rares sont les articles de presse qui ne viennent pas louer ses qualités d'oratrice. Nombreux sont ceux qui la décrivent comme une femme de conviction, une militante aguerrie et une syndicaliste offensive. Alors, outre les dizaines de conférences qu'elle tiendra sur la journée de 8 heures ou sur l'utilité du groupement syndical, et sa présidence remarquée lors du congrès de 1902, certaines de ses interventions ont particulièrement marqué l'opinion et le monde syndical. En 1901, un syndicat de caissières lance un appel dans la voix du peuple pour que la citoyenne Jacobi soit mandatée à Londres pour représenter l'union des syndicats et des travailleuses lors d'une manifestation en faveur de la paix internationale. L'appel est entendu et la citoyenne Jacobi fera partie de la délégation composée de 58 représentants aux côtés de la citoyenne Bonnevial. Le 3 juillet 1901, à la Bourse du travail de Paris, après des échauffourées avec la police, elle rendra compte de son mandat devant près de 3000 personnes réunies et chauffées à blanc. Elle engagera alors les femmes à sortir du rôle de douze brebis pour devenir des lionnes ou des tigresses. Elle le lancera. Femmes de tous les pays, organisez-vous, syndiquez-vous, car plus nous irons, plus la lutte sera âpre. Organisons-nous, avec nos frères, nos compagnons de lutte et de misère, et quand les travailleurs des deux sexes, dans un même élan de solidarité et de fraternité, voudront donner l'assaut à la forteresse capitaliste, rien ne pourra leur résister, car ils n'auront pas que le droit, mais aussi la force. Le meeting se terminera au cri de guerre à la guerre, la misère n'a pas de frontières. En 1906, elle sera en Bretagne, aux côtés des pêcheurs en grève. Au mois d'avril, les corporations ouvrières de l'Orient déclarent la grève générale. Les manifestations sont émaillées d'incidents. La citoyenne Jacobi rejoint la ville et participe activement à l'organisation de la mobilisation. Elle tient une permanence dans une salle municipale, participe et anime des réunions de grévistes. Elle intègre le comité de grève pour défendre les intérêts de ses camarades auprès du maire et du préfet. L'Orient bouillonne. Les pêcheurs de la côte veulent la suppression des chalutiers à vapeur. Lors de ses interventions, elle appelle à la grève à outrance et fustige les ouvriers de l'arsenal qui refusent de voter la grève. Elle aura des mots durs, qualifiés de violents par certains. Elle les traitera d'égoïstes, de lâches et de renégats. Cette prise de position lui vaudra alors, de la part de certains chroniqueurs, des critiques acerbes. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une femme, d'une syndicaliste de renommée, opposition anticléricale affirmée, et que nous sommes alors dans la Bretagne du début XXe. L'avant-garde de Nantes, euh, organe de propagande républicaine et socialiste, euh, la présente comme une maîtresse et superbe femme qui tient la salle en haleine. En revanche, la dépêche, la dépêche de Brest, journal dit républicain lui aussi, la décrira ainsi. « La citoyenne Jacobi est de taille un peu au-dessus de la moyenne, assez forte, presque grassouillette. Les yeux, plutôt petits, sont comme vrillés. La bouche est amère. Et lorsque la citoyenne s'anime, les dents se découvrent fortement et semblent mordre l'ennemi imaginaire, le bourgeois et le patron sans doute. » S'ensuit une description détaillée de sa tenue, toute de noir vêtue, de ses bijoux, de son accent, qui permet aux chroniqueurs de trouver qu'elle ne donne pas l'impression d'avoir trop souffert de cette société qu'elle voue à l'exécration, ni d'être une révolutionnaire sincère, et qu'elle n'a rien de la bonne Louise, et qu'elle serait propagandiste par simple snobisme, que cela ne l'étonnerait point. Le journal conclura que la citoyenne Jacobi n'est point une remueuse de foule. Bon, impossible de s'appuyer sur une description aussi caricaturale pour tenter de se représenter la citoyenne Jacobi. Alors, je ne sais pas à quoi elle ressemblait. La presse, en général, s'attarde davantage sur ses interventions percutantes que sur son apparence. Seule une presse réactionnaire tente de la décrédibiliser en critiquant son physique ou son appartenance professionnelle. Dans « La libre parole », journal antisémite et nauséabond euh, dirigé par le non moins sinistre Édouard Drummond, la citoyenne Jacobi est moquée, présentée comme une oratrice à la maladresse insigne qui développe les théories les plus fausses et tient un peu éloquent discours sur le féminisme tout en rappelant qu'elle n'a aucune légitimité à s'exprimer sur le sort malheureux de certains ouvriers et ouvrières, étant employée d'une administration d'État et donc privilégiée. Le même jour, dans La Lanterne, journal anticlérical et républicain, on pourra lire que la citoyenne Jacobi dresse un tableau saisissant de la situation sociale et qu'elle emporte avec elle l'assistance qui se syndiquera massivement et se quittera au cri de « bas l'exploitation de la femme, vive la chambre syndicale ». Ces divergences de présentation n'ont rien d'étonnant quand on en connaît euh, les auteurs. Alors je ne sais pas à quoi ressemblait la citoyenne Jacobi, mais finalement peu importe. Ce n'est pas là que réside son importance historique et militante. Il serait possible de parler d'elle des heures encore et de continuer longtemps cette recherche inachevée. Mais il est temps de conclure. Conclure en rappelant que ce fut une grande figure du syndicalisme, une grande figure de la CGT dès ses premières heures, une militante courageuse et aguerrie, une femme de conviction et de combat. La citoyenne Jacobi a bien quelques lignes qui lui sont consacrées par-ci par-là, dans le métron, ou au détour d'un ouvrage d'histoire sociale généralement consacré aux femmes. Contrairement à ses camarades hommes du moment, euh, Louis Niel, Georges Yvetot ou euh, Hubert Le Lorrain pour ne citer que, euh, sa biographie est floue et incomplète. Alors aujourd'hui, grâce à ce colloque, grâce à Sylvie Brunol, à Julien-Marie, euh, et à la sollicitation qui m'a été faite par l'Institut d'histoire sociale euh, de l'Hérault, accompagnée par la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, j'ai pu plonger dans les archives et remonter le fil du temps. Le congrès de 1902 a accordé une place d'importance à la citoyenne Jacobi. 120 ans plus tard, son nom résonne à nouveau en ses murs, devant un auditoire engagé et militant. Alors, stimulé par deux années de recherche sur la bourse du travail de Béziers, dans le cadre d'un master en sociologie, porté par une passion toute personnelle et familiale pour la microhistoire histoire sociale et en cohérence avec mon propre engagement syndical. J'ai passé avec plaisir et curiosité plusieurs semaines dans les années 1900 auprès de la citoyenne Jacobi, auprès de celle qui est devenue ma camarade, auprès de ses luttes et de ses combats. Des semaines à exhumer non sans mal les traces d'une vie engagée au service de l'émancipation prolétarienne et de l'unité ouvrière. Donc ici, aujourd'hui, une place doit y être rendue dans notre mémoire collective, syndicale et militante. Elle s'appelait Françoise Azélie Jacobi, née Hébert. Elle est décédée le 13 mai 1931 à l'entraide sociale, une maison de retraite et orphelinat gérée par la Fédération des tabacs à l'âge de 72 ans. Un an plus tôt, elle prenait encore la parole, lors d'un congrès, pour exprimer sa foi dans la disparition des divisions syndicales pour le plus grand bien du prolétariat. On voit bien comment l'ensemble de son discours reste aujourd'hui d'actualité. Ses obsèques rassemblèrent des délégués syndicaux de la France entière, dans la petite ville de Charny, en Seine-et-Marne. Une grande figure du monde syndical disparaissait. Elle fut la citoyenne Jacobi. Elle s'appelait Françoise Azélie, une voix militante, une voix qui sera, je l'espère, plus oubliée. Je vous remercie. Eh bien, merci pour vos applaudissements. Je crois que ça va faire chaud à, à Flora. Elle n'était pas rassurée, on doit le dire. Hein. C'est la première fois qu'elle euh, s'exprimait devant un grand public. Par contre, moi, je la connaissais. Enfin, j'étais connue comme euh, chercheure en sociologie. Euh, je vois qu'elle a plusieurs casquettes. Elle est aussi professeure euh, des, des écoles et militante syndicale. Mais je te vois aussi conteuse maintenant. Et c'était vraiment... Moi, j'ai été très touchée par ce que tu viens de nous parler, parce que je pense que réhabiliter une militante de la CGT avec un engagement féministe que je trouve pas du tout anodin, pour, en particulier pour l'époque, il y a des choses, ça va rappeler des choses à des camarades, je pense. Donc, nous avons, vous voyez, beaucoup de travail encore pour euh, faire connaître la mémoire euh, des femmes euh, oubliées euh, de l'histoire, je pense. Et d'ailleurs, l'IHS 34 a décidé, lors de son âgé euh, du début de 2022, de travailler sur les femmes et le syndicalisme dans les raux, avec quatre pistes de travail, le travail des femmes, les luttes menées par les femmes dans notre département, la place des femmes dans le syndicalisme et un recueil de témoignages de militantes. Alors je, vous, je fais appel à vous de, pour nous contacter l'IHS 34 pour nous donner les coordonnées de militantes que vous connaissez. Alors on va commencer d'abord euh, euh, de travailler jusqu'en 1936. Il faudra qu'on réhabilite d'ailleurs la citoyenne euh, comment elle s'appelait euh, De Montpellier qui était au Congrès euh, Blaquière non, je ne sais plus son nom donc, on aura tout un travail pour, euh, sur cette militante, par exemple, et puis aussi Fokir. Ouais. Et une se... on fera une seconde période après, jusqu'en 1974, et ensuite, on attaquera jusqu'en 1995. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des coordonnées de militantes qu'on peut, euh, qu peut interroger, qu avec qui on peut travailler. Donc, « Julien, tu te transformes, ça va te rajeunir » en Clément Schnakenbourg. Donc tu vas nous lire euh, son intervention. Oui, je vais essayer d'être euh, à la hauteur de, de son texte. Difficile de passer après toi, euh, Flora. Euh, donc vous avez compris, évidemment, voilà, je ne suis pas euh, Clément Schnakenbourg. Je suis trop vieux pour être étudiant. Si j'ai bien compris les échanges de tout à l'heure, peut-être un peu trop jeune aussi pour être un, un militant de la CGT. Mais blague à part, je suis là pour... Euh je suis là pour me faire. <rire> Je suis là donc pour me faire le porte-voix d'un jeune, d'un jeune étudiant, de Clément, donc du coup, dont, dont Sylvie vous a expliqué les raisons de, de l'absence, et qui a cependant trouvé le temps, j'aimerais le saluer, hein, durant le week-end, de finaliser quelques lignes, hein, présentant les, les, les travaux qu'il a pu initier euh, ces derniers mois sur l'histoire des fédérations agricoles dans le Midi, en lien, bien sûr, avec ce qui nous réunit aujourd'hui, le congrès de la CGT 1902. Alors ce, ce travail qui n'est pas abouti, hein, qui propose juste quelques pistes de recherche, hein, je vais essayer de m'en faire ici euh, l'interprète, puisque j'ai accompagné donc, euh, Sylvie, Flora, euh, Clément, avec euh, l'appui de, de mon collègue Marc, le, Marc Normand pendant à peu, à peu près un an. Donc pardonnez-moi par avance d'une mon mauvais humour, de deux le fait que mon intervention sera évidemment beaucoup moins habitée que celle de, de, de Flora, hein, étant donné que je vais essentiellement lire un texte hein, dont je ne suis pas l'auteur, et puis enfin, pardonnez-moi aussi pour mon incompétence. Je ne suis pas du tout spécialiste ni de la période ni des questions syndicales, mais je compte évidemment sur les, sur les éminents intervenants à la table ronde précédente, mais aussi sur, sur le public hein, pour nourrir le débat. Donc dans ce projet hein, qui nous a réunis pendant un an, Flora et Clément, en tant que jeunes chercheurs, ont été laissés évidemment libres, hein, Sylvie tu le mentionnais tout à l'heure, de choisir leur angle d'entrée dans l'histoire du congrès de Montpellier 1902. Si Flora a choisi avec brio l'entrée bi biographique en s'intéressant donc à une animatrice méconnue du congrès de, de 1902, animatrice à tous les sens du terme, Clément, lui, s'est intéressé quant à lui au contexte local et régional. Or, la région du Midi au début du XXe siècle, c'est d'abord la vigne. En 1902, l'essentiel des ouvriers de la région sont en effet des travailleurs du secteur primaire, ce qui n'a pas échappé du reste aux congressistes de 1902 qui consacrèrent une séance entière de débat à la question du prolétariat agricole. Mais ce n'était pas la première fois qu'une discussion sur le sujet occupait les délégués ouvriers. En 1900, déjà, lors du Congrès de Paris, une querelle avait éclaté à propos de l'attitude à tenir vis-à-vis -vis des syndicats agricoles, qui étaient alors, selon l'un des participants, presque, je cite, « tous des syndicats patronaux ». Et il est vrai que, quand bien même les syndicats d'ouvriers agricoles avaient commencé à éclore dans la dernière décennie du XIXe siècle, ceux-ci étaient restés peu nombreux. Or, à partir de 1900, dans le midi, leur nombre commence précisément à augmenter. L'une des raisons est notamment à chercher dans la crise de la, la mévente hein, du, du vin et dans la réduction des salaires liés. Cette nouvelle réalité n'échappe pas aux délégués du Congrès de 1902, ces derniers déplorant, cependant, à l'image du, du délégué Milo, que ces syndicats, je cite, végètent péniblement, voués à l'impuissance, le plus souvent voués à disparaître. Alors à Montpellier, ici même, hein, en 1902, deux moyens sont identifiés pour accompagner le développement du syndicalisme ouvrier-agricole. D'abord la mise en place d'une intense propagande et d'autre part, l'encouragement au développement d'un lien plus fédératif entre ces syndicats. Sur le terrain, les militants locaux, eux, sont déjà à l'œuvre. Déployant, hein, Clément cite deux militants locaux s'étant exprimés en 1902, donc je cite, déployant tous leurs efforts pour fédérer les syndicats agricoles et les faire adhérer à la Confédération générale du travail. Alors à Montpellier, en 1902, si ce programme fait la quasi-unanimité, aucune décision que l'on puisse considérer autrement que comme une déclaration de principe n'est cependant adoptée. Le Congrès, je cite son compte rendu, demanda à la Confédération du Travail de faire tous ses efforts pour organiser dans sa propagande syndicale les travailleurs écoles dans la défense de leurs revendications. Les syndicalistes, déjà engagés sur le terrain dans la construction du mouvement syndical, syndical ouvrier agricole durent ainsi continuer leur œuvre sans autre soutien que l'appui moral de la Confédération. Alors ce travail se traduisit cependant dans les faits par la réunion à Béziers entre le 15 et le 18 août 1903 de 33 syndicats agricoles venus de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales pour fonder une fédération des travailleurs agricoles du Midi. Donc je désignerai hein, désormais cette, cette fédération sous l'acronyme FTAM ou fédération, ce sera peut-être plus simple. C'est son histoire, donc, que Clément a essayé de retracer dans cette intervention, en interrogeant à travers elle, finalement, la question des acquis politiques des travailleurs à l'école du Midi du Congrès de 1902 à la crise, hein, bien connue ici, de 1907. Pour ce faire, il s'est appuyé pour l'essentiel sur les archives départementales de l'Hérault et celles de l'IHS, ainsi que sur le travail pionnier d'un historien, Philippe Gratton, que j'ai découvert, redécouvert même, qui était paru en 1971 sous le titre « La lutte des classes dans les campagnes » et celui un peu plus connu aussi de travail de Jean Sagne hein, sur ce que la mémoire collective a retenu comme « La révolte des vignerons » en 1907. Alors commençons par le contexte. Comme on, on l'a déjà indiqué, hein, le début du XXe siècle est marqué dans le midi par l'éruption d'une crise viticole qui se traduit par un prix de vente de l'hectolitre de vin divisé en moyenne par deux. Pour faire face à la chute du profit, les patrons décident d'abaisser les salaires, D'après Janssen, jusqu'à 30%. Cette situation provoque l'éclosion de plusieurs syndicats ouvriers dans la région. Avec cette nouvelle donne économique, celle d'une perte généralisée de salaire pour les ouvriers agricoles, combinée au nouveau pas que vient de franchir la CGT avec le congrès de Montpellier, les conditions de la création de la fédération, de la FTAM, se trouvent réunies. De son congrès de fondation ne n'est cependant aucun programme d'ensemble. La seule mesure prise est la création d'un journal, Le Paysan, pour mener l'agitation en faveur de la grève générale insurrectionnelle. Le contexte économique pousse de toute façon les ouvriers agricoles de la région à ne pas attendre la FTM pour agir. À partir du mois de novembre 1903, un important mouvement de grèves agricoles est ainsi déclenché. Parti d'une petite grève à Nézignan-l'Évêque, dans l'Hérault, le mouvement s'étend rapidement à tout le Biterrois, avant de gagner les régions de Narbonne, Carcassonne et Perpignan jusqu'à sa résorption en février 1904. Ces grèves ont un caractère largement spontané et semblent davantage le produit du mécontentement des travailleurs que de l'agitation syndicale. Surtout, elles sont essentiellement dispersées dans l'espace et dans le temps, ce qui fait ainsi dire à Clément qu'il convient mieux de parler d'un mouvement de grève au pluriel. Ces grèves sont victorieuses dans l'immense majorité des cas. Les augmentations de salaire et la diminution de temps de travail sont obtenues partout, mais dans des proportions différentes. De son côté, la Fédération, la FTAM, quelque peu dépassée par les événements, ne réussissent pas à avoir de prise sur le mouvement et à imposer un mot d'ordre commun à toute la région. Mais ses membres ne restent pas pour autant inactifs. Ils jouent, partout où ils le peuvent, un rôle important dans la direction locale de la grève. Les syndicats de la FTAM, bien plus que la Fédération elle-même, font ainsi la démonstration de leur capacité à mener les ouvriers agricoles à la victoire. D'où, a posteriori, un effet considérable sur le développement de la Fédération. À son congrès de Narbonne en mars 1904, elle compte ainsi parmi ses 80 syndicats, parmi ses membres pardon, 80 syndicats de plus qu'à sa fondation pour un total de 113, 113 pardon. quant à ses effectifs, ils ont plus que triplé en un an. Mais ce n'est pas là le plus grand accomplissement de ce mouvement. Comme le souligne Philippe Graton, les principales conséquences de ces mouvements de 1903-1904 furent d'unifier la conscience de classe du prolétariat agricole du Midi et de rompre définitivement ses rapports avec les propriétaires. Le mythe de l'unité paysanne avait été balayé par les événements, Fermés les guillemets. En ordre dispersé, certes, les ouvriers agricoles de la région ont pour la première fois, dans un mouvement de cette ampleur, combattu les grands et les petits propriétaires. Ainsi compris, Philippe Graton présente la rupture des rapports avec les propriétaires comme la condition sine qua non de l'unité de la conscience de classe. Cela rejoint, évidemment, hein, les ambitions du congrès de 1902 à Montpellier, et c'est ce point que Clément pense essentiel de souligner. L'unité réalisée par le Congrès de Montpellier n'est pas n'importe laquelle, c'est selon les congressistes eux-mêmes, celle des travailleurs contre le patronat. L'entrée du prolétariat agricole dans cette fameuse unité ouvrière ne peut donc se résumer à sa seule entrée statutaire dans la Confédération Générale du Travail, ni à la fondation de la FTM. Elle doit se réaliser dans la pratique, par sa rupture effective avec les propriétaires. Et c'est ce que le mouvement de 1903-1904 permet justement d'initier. Le deuxième congrès de la tenu à Narbonne en mars 1904, est donc le moment d'un questionnement important. Comment capitaliser sur les acquis du mouvement qui vient de s'achever Animés par des délégués qui avaient rejoint la Fédération pendant ou après les grèves, les débats de ce congrès prennent ainsi une tournure plus pragmatique que ceux de 1903. Tous se mettent ainsi d'accord pour mettre en avant la revendication d'un salaire minimum et d'une durée maximum de travail pour l'ensemble de la région. Quant à la propagande en faveur de la grève générale, elle est désormais ordonnée autour de ce mot d'ordre. Alors si le congrès de Narbonne hein, décide de remettre à plus tard l'ordre de grève générale, les événements vont précipiter un changement d'orientation. De la clôture du congrès jusqu'à l'automne, une petite série de courtes grèves, souvent victorieuses, pousse la fédération à se presser. Après avoir consulté les syndicats en novembre, elle déclare la grève générale pour le 1er décembre. La FTM veut cette fois éviter d'être à la remorque du mouvement, comme en 1903-1904. Mais quelques mois seulement après la conclusion de durs conflits, et à une période de l'année où le travail manque, le mot d'ordre n'est que très peu suivi. Et cela se traduit dès 1905 par une chute des effectifs de la Fédération. D'un maximum de 150 syndicats pour 15 000 adhérents en 1904, on ne compte plus que 138 syndicats pour 6 000 adhérents l'année d'après. L'atonie de la FTM, après ce revers, et le calme social qui s'ensuit font que les effectifs continuent de chuter jusqu'à 54 syndicats pour 2 000 adhérents en 1907. Alors pour Clément, hein, l'acquis strictement politique de 1904, si je résume, hein, l'unité de la conscience de classe de ouvrière agricole, n'est cependant pas remis en cause. Pour ce faire, en fait, il faut attendre euh, la grande révolte hein, des vignerons de 1907, bien plus ancrée dans la mémoire régionale que le mouvement de 1903-1904. Celle-ci, hein, la révolte de 1907, a pourtant les mêmes origines, la crise de mes ventes du vin. Le mouvement de 1907 est cependant d'une toute autre nature que celui de 1903-1904, cette fois-ci... Ce sont les propriétaires qui prennent l'initiative du mouvement, à l'image hein, du, du plus connu d'entre eux, Marcelin Albert. Alors Pour bien comprendre la singularité du mouvement de 1907, il est nécessaire de revenir deux ans en arrière, en 1905, avec la création des comités de défense viticole. Regroupant tous les acteurs de la production, hein, de l'ouvrier au patron, ces comités, écrit Jean Seigne, sont cependant dirigés par de grands propriétaires. Un constat préside à la création de ces comités, celui de la fraude, celui que la fraude, pardon, c'est-à-dire l'amplification du volume de vin à l'aide d'eau ou de sucre, serait la véritable cause de la mévente, avec aussi la concurrence hein, des vins algériens, des vins euh, italiens et des vins espagnols. Est ainsi rejetée, finalement, euh, l'idée d'une surproduction de vins dits naturels. Dès 1905, ce mouvement s'exprime non par des grèves, mais par des manifestations. Il revendique, outre des mesures contre la fraude, la fraude une baisse des impôts pour les véticulteurs. Les grands et petits propriétaires entraînent avec eux leurs ouvriers en leur promettant que le retour d'un vignoble profitable entraînera l'augmentation de leur salaire. D'emblée, vous imaginez bien, la FTM prend position contre ce mouvement. Son congrès de Perpignan prend ainsi pour résolution que, je cite, « Considérant que les travailleurs n'ont pas à s'occuper de la vente ou de la mévente d'un produit qui ne leur appartient pas, ils doivent se cantonner exclusivement dans la défense de leur salaire et se désintéresser absolument du mouvement patronal de défense viticole. » Alors, sans doute, cette position tranchée hein, participe-t-elle à la désaffection de bien des ouvriers agricoles dans la période Mais ce, mais ce faisant, notre Clément, hein, la Fédération garde le cap de 1904, l'unité de classe, comme principe directeur. Naturellement, en 1907, l'AFTM maintient sa position. Position ici résumée par Paul Adair dans le Mouvement Socialiste, je cite Nous voyons dans le mouvement actuel, hein, donc de 1907, la répétition du mouvement de 1905. Nous contestons la similitude d'intérêts des diverses classes sociales qu'on prétend unies par une inébranlable solidarité dans le commun effort. Dans les faits, cependant, nombreux sont les syndicats et individus adhérents à la Fédération à participer aux manifestations et au comité de 1907. Et c'est d'ailleurs ici que l'analyse de Clément commence à diverger de celle de l'historien Philippe Graton, puisque Philippe Graton souligne, ce faisant, l'impuissance des dirigeants libertaires de la Fédération à capter le mouvement. Pour Clément, au contraire, la, la prise de distance de la Fédération ne ressortit pas en effet d'une incapacité, mais d'un choix politique, dont les premiers jalons sont posés en 1902 à Montpellier. Alors, Quant au mouvement de 1907, il se solde quelques mois après, en septembre, par la création de la Confédération Générale des Vignerons du Midi, hein, euh, que je, je désignerai désormais sous, sous l'acronyme CGV. Fondée sur la base des comités de défense, ses statuts assurent ainsi la direction aux plus riches propriétaires, mais elle réunit en son sein tous les acteurs de la production viticole. Son programme vise, comme attendu, au relèvement du prix du vin, sans que rien, selon Clément, ne concerne le sort des ouvriers. Le congrès de Béziers et de la FTM, en novembre 1907, se divise fortement sur l'attitude à tenir face à la création de cette CGV et à l'adhésion des ouvriers à celle-ci. Il se contente finalement d'inviter les ouvriers agricoles, je cite ses conclusions, à rester en dehors de la CGV et à consolider la Fédération agricole du Midi, espérant, je cite encore, voir au plus tôt les syndicats et les travailleurs quitter les rangs de la CGV pour se cantonner d'une façon exclusive sur le terrain syndical. Constatant que sa recommandation n'est que trop peu suivie, le Congrès suivant, en août 1908 à Narbonne, radicalise la position de la Fédération en décidant que les syndicats et individus adhérents à la fois à la Fédération et à la CGV seraient exclus. Alors cette décision hein, répondait alors à la fissuration finalement du bloc qui avait porté donc, le, le mouvement de 1907. En effet, comme l'indique Philippe graton lorsque survinrent les vendanges, puis l'hiver de 1907, le concours du prolétaire fut oublié par le grand propriétaire. Les revendications salariales revinrent alors sur le devant de la scène, des grèves éclatant dès le mois de décembre. Et c'est ainsi que l'union viticole, précairement restaurée entre 1905 et 1907, vola à nouveau en éclat. La conséquence, comme le relate Paul Adair dans le mouvement socialiste, fut que les syndicats disparus renaquirent, d'autres se constituèrent, et ils grossirent les rangs de la fédération. Et la dynamique se poursuit ainsi, comme ça, jusqu'en 1914, celle d'une lente mais efficace reconquête de crédibilité de la FTRM auprès du prolétariat agricole du Midi, au fil des mobilisations pour la hausse des salaires. Alors au final, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps... Non, ça va Au final, donc... Clément pose la question, quelle conclusion finalement tirer de la trajectoire de la FTM Alors pour Clément, son existence entière fut marquée par la prééminence dans sa politique du principe d'indépendance totale vis-à-vis -vis du patronat. Ce fut la cause de sa réussite comme de ses échecs. Mais elle fut surtout tributaire des événements, des remous que connurent les luttes dans le secteur viticole. Et en définitive, là c'est moi qui parle, il me semble que c'est peut-être là que L'intérêt premier, finalement, du travail initié, hein, je dis bien initié par Clément Réside. En retraçant l'histoire quelque peu chaotique de la construction de la conscience de classe du prolétariat agricole du Midi entre 1902 et 1907, il a montré finalement combien cette unité décidée collectivement à Montpellier en 1902, revêt sur le terrain, finalement, une dimension beaucoup plus processuelle. C'est un processus qui se heurte, en particulier dans le monde agricole, à d'autres chaînes, souvent plus anciennes, de solidarité et de jeu de pouvoir. Tout ça pour dire que ça laisse augurer, envisager, du coup, des chantiers, euh, voilà, des chantiers historiques complémentaires à ce que tu viens de, de donner. Merci. parce qu'on ne voit pas la salle. Merci. Donc maintenant, je vais, on va laisser place au débat, à savoir que les deux intervenants pourront répondre à vos questions euh, en tant que chercheurs, mais pas en tant que syndicalistes. Euh, donc voilà, on ne vous voit pas encore. Donc vous levez la main, vous avez un micro David. Oui. oui, alors David de, de l'IHS Confédéral. J'avais juste une, une question pour Flora, euh, qui était liée à, à, à, quoi, à, à quoi ressemblait la citoyenne Jacobi. Et en fait, il y a une photo euh, sur, sur le, le programme que j'ai découvert, j'ai eu plaisir à découvrir, c'est la photo du congrès de, des délégués. Et il y a une femme à gauche. Alors, est-ce que c'est la citoyenne Jacobi Il y a une chance sur deux Voilà. Euh... Effectivement, alors, il euh, y a deux femmes. Il y en a une qui est au centre de la photo et une qui est sur le côté. Alors, on peut supposer, mais ce n'est que des suppositions, puisque là, les descriptions que je vous ai lues, vous voyez à quel point elles sont caricaturales. Euh, Est-ce qu'elle était euh, grande, grosse, euh, avec le nez tordu ou... Je, je, bon, voilà, il y a eu... qu'elle est décrite, ce n'est que caricatural. Sur cette photo, euh, celle, on peut supposer que c'est peut-être elle qui est au milieu, euh, puisque l'autre la, déléguée, euh, la citoyenne fauquier veuve Blaquière, euh, bon, était d'importance militante moindre euh, que la citoyenne Jacobi. Donc peut-être que c'est elle qui est au milieu. Mais sans certitude aucune, voilà. Et euh, j'ai reçu également de la ville de Charny des, des photos de la maison de retraite où on m'a demandé de la reconnaître, de, de l'identifier, et j'étais absolument incapable de, de leur répondre. Surtout qu'à l'époque, les, les, les tenues, les coiffures étaient souvent euh, assez, assez similaires. Voilà. Donc, euh, mystère, mais j'espère je, je, pouvoir résoudre cette énigme euh, plus tard. <rire> Oui, moi, sur les deux interventions, alors sur la première, je félicite d'abord... Euh, Attends, Flora. Euh, Rose, on t'entend pas bien. <coughs> eh oui, d'abord Rose Blamioche de l'IHS 34. Donc, euh, je félicite d'abord Flora. Euh, je pense qu'on a beaucoup de travail pour remettre toutes ces femmes dans euh, nos mémoires, parce que si on regarde le métro, le nombre de citoyennes est extraordinaire, hein. avec rien d'autre que leur nom. Donc, déjà, ça, ça fait une piste. Et puis, je pense que nous avons un travail effectivement très intéressant à faire pour remettre les femmes dans l'histoire. Et ça fait partie d'un pan de l'histoire souvent ignoré Voilà. Euh, sur, le, sur la viticulture, je, crois, je voudrais d'abord signaler des travaux. D'abord, signaler qu'il y avait des hommes et des femmes. Et ça, c'est très important dans la viticulture. Et il y a un travail de Jean-Louis Escudier, une thèse qui a été faite à l'université de Perpignan sous la présidence de Jean Sagne, qui, à mon avis, serait intéressante pour le chercheur voilà, qui nous a fait l'intervention aujourd'hui. Euh, je pense aussi qu'il y a euh, les travaux de Laura Frader, alors je ne sais, je sais pas si maintenant, c'est une américaine féministe, je ne sais pas si maintenant ça a enfin été traduit en français, je sais rien. Moi j'ai eu accès qu aux, euh, aux articles d'elle euh, en français euh, des années 70, et mais je pense que c'est très important parce que là on voit euh, la séparation euh, sexuée du travail avec ses conséquences, en particulier dans, dans le travail de Jean-Louis Escudier, ses conséquences sur les salaires et ses conséquences sur la conception même ensuite de la, de la formation euh, des euh, ouvrières agricoles qui, est, qui ont reçu à partir de, je ne dirais pas exactement de quelle année, mais comme formation, une formation de ménagères. Donc là-dessus, je pense qu'il y a du travail à faire. L'autre chose que je voulais signaler, c'est que suite à la crise du phylloxéra des années 70 il euh, y a eu une... Et c'est d'ailleurs là-dessus que Jean-Louis Escudier a travaillé au départ. Il y a eu euh, une capitalisation de l'agriculture avec de très gros... En fait, l'agriculture la, est devenue euh, capitaliste euh, pour une bonne part, avec aussi le côté euh, cave coopérative de, de petits viticulteurs. Et il y a eu, euh, il me semble, pour l'avenir de sa recherche, il y a eu, il me semble, une une recherche à, à travailler entre euh, les ouvriers agricoles qui n'avaient pas de terre, les ouvriers agricoles qui euh, avaient un lopin de terre mais qui n'était pas assez important pour leur permettre de vivre, et ensuite, euh, comment, euh, comment les deux s'unissaient contre les gros patrons. D'autre part, euh, l'importance dans le temps de la... comment... Euh, de... De la période où on fait grève. On ne fait pas grève n'importe quand. Par exemple, en novembre, les femmes elles font grève euh, elles, pour lever les bûches et faire les fagots de Sarman. C'est un de leurs travaux. Hein. L'homme y taille et la femme elle ramasse ce qu'il y a par terre. Et il euh, y, y a des périodes où il n'y a, a pas de travail à la vigne, c'est pas le moment de, de lancer un mot d'ordre de grève, par exemple. Mais par exemple, au moment des vendanges, et puis je, je m'arrête, ou au moment euh, où on va sulfater, euh, au mois de mai par là, c'est le moment d'essayer de, de, de battre les patrons sur les, les, les questions de, de salaire et de temps de travail. Merci, Rose. Je signale que Rose a fait dans le dernier lettre de l'IHS un article sur le travail de Jean-Claude Escudier sur les ouvrières viticoles. Euh, voilà. C'est Dominique, non Je Oui, c'est ça. Marie. Juste pour la citoyenne Jacobi, quand j'ai commencé à lire donc, euh, euh, le, le compte-rendu du, du, du congrès de 1902... Et donc après la, la super première déclaration de Niel, euh, ensuite arrive euh, la citoyenne Jacobi qui va prendre la, la présidence de, de la séance et qui voit immédiatement qu'il y a un policier dans l'Assemblée. La, dans et donc elle va dire que c'est euh, impossible qu'il y ait un, un policier euh, euh, dans une... Euh, une séance de, de congrès de la, C, de, de la CGT et donc elle va le faire remplacer par un pompier je me, quand j'ai lu ça je me suis dit euh, elle n'était pas présidente de, de la séance pour rien voilà merci Dominique il y a d'autres interventions oui je, je voudrais juste dire bon, je me suis Alex Felletti je travaille dans l'action sociale euh, on a euh, un mouvement, euh, un appel euh, pour le 22 euh, au niveau de la Fédé Santé et Action Sociale, euh, et ce qu'on voit, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la Fédération des travailleurs euh, de l agricoles du Midi et la Confédération des, des patrons de la vigne, hein, euh, nous on a euh, dans l'Action Sociale une contre-manif le, le 28, organisé comme ça pour, pour casser le mouvement qui dure pour nous dans l'héros au niveau de l'action sociale depuis le mois de novembre l'année dernière. Et là, d'un coup, euh, avec les syndicats euh, réformistes, euh, accompagnateurs dont on parlait tout à l'heure, voilà, ils organisent une contre-manifestation euh, le, le 28 et en plus la veille du 29 où on a un gros mouvement interpro avec une préparation sur les l'héros. Donc ces pratiques-là, elles sont toujours là et il faut rester vigilant a pas d'autres interventions. Euh, moi, je voulais juste dire que le travail de Clément, je pense qu'il peut nous poser beaucoup de questions, en particulier sur euh, est-ce qu'on s'adresse à tous, nos, tous les salariés. Ça va être des questions, je suppose, du 53e congrès. Tout à l'heure, on en a parlé, on parlait des étudiants, mais il y a beaucoup de salariés euh, qui ne voient pas encore euh, partout la CGT. Et puis, d'autre part, sur la syndicalisation des femmes, parce qu'elles étaient 6%, tu as, tu as dit. Bon, 37%. j'ai Vu qu'il y avait Sophie ou Céline qui vont me répondre, c'est ça 37%, actuellement, on est dans la CGT. Voilà. Donc, euh, on a plein de questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. Je vais le dire comme ça. On pourra en rediscuter après parce qu'on avait pris du retard. Donc, je vais demander euh, à Serge de venir... Puisqu'on va rendre un hommage à un camarade qui a été le premier secrétaire de l'IHS et son livre est en vente. Et je dois dire que dans son livre, si vous regardez le livre, avec tout ce que Flora nous a dit, vous regarderez dedans. Mais il y a beaucoup de grèves et les femmes demandent les mêmes salaires que les hommes alors qu'elles sont payées avec les enfants, souvent moitié moins que les hommes en 1900 dans ces années-là. Juste, pardon, avant, Juste Je suis désolé, je, je, je dois partir, j'ai une contrainte. Je voulais juste par contre voilà, remercier aussi Sylvie pour ce, ce projet au long cours voilà, qu'on qu voilà, qu présente aujourd'hui, puis l'IHS dans son ensemble. Et puis un merci aussi tout particulier quand même à Clément et, et Flora. J'aimerais que vous en preniez conscience au sens où ils ont... Durant l'année, ils ont travaillé en fait en plus hein, de leur temps de travail et même de leur temps d'études. Hein. Ils avaient déjà réalisé leur propre mémoire sur des sujets différents. Et donc c'est ce, un pas de côté en fait, qu'ils ont fait avec nous du coup, dans la perspective donc, de, ce, de ce congrès aujourd'hui. Donc moi, j'ai eu d'autant plus de plaisir à les accompagner. Merci beaucoup. Pardon ah bah oui, reste avec moi, citoyenne. Je <rire> vais même me rapprocher. Et puis peut-être que Philippe, on va il va pouvoir nous, nous, re, nous retrouver, Philippe Martinez. Puisque ce sera l'intervenant en suivant. Merci Philippe. Okay. <rire> en tout cas, vu d'ici, vous êtes impressionnant et impressionnant. Hein nous arrivons au terme de cet après-midi de riche débat. Il me revient de rendre hommage à Jacques, Jacques Blin, premier secrétaire de notre IHS. Jacques est né le 17 mars 45 à Parthenay. Vacancier à 7, il convainc ses parents de lui laisser poursuivre ses études sur l'île Singulière, où il commence à étudier la serrurerie. Après avoir tenté d'entrer dans une école d'ingénieurs et passé plusieurs concours à Paris, il débute finalement sa carrière à Sète, au service technique de la ville, comme dessinateur des bâtiments publics. Sitôt embauché, le voilà syndiqué. Et dans le même élan, il adhère au Parti communiste. Jeune militant, il fait partie de la CGT, à la CGT de la commission jeunes. Il s'engage aussi aux vaillants et vaillantes de Sète. Il milite à la jeunesse communiste. De retour de son service militaire, il est en charge d'animer les maisons des jeunes de la ville. Il développe dès lors un engagement qu'il ne le quittera pas pour les valeurs d'éducation populaire. En 1967, il milite contre la guerre au Vietnam et rencontre Rose, elle-même responsable de l'Union des jeunes filles de France. De leur union naissent trois enfants, l'engagement et le maître mot de la famille puisque Rose, après avoir exercé comme laborantine pendant dix ans, débute une carrière de journaliste à la Marseillaise. Leurs engagements se complètent, les nourrissent et les enrichissent. Jacques s'engage sur les questions féministes, mais travaille aussi pour la défense de la culture occitane. Rose, qui avait repris des études supérieures, et diplômée de langue romane, avec une spécialité en occitan, et elle lui avait montré la voie. Jacques Blin est très fortement impliqué politiquement à cette et sur le département. Ce qui lui vaut de connaître le placard. Il fut le secrétaire des cadres de la ville de Sète. Il siège alors en CAP, en CT. Il milite à l'union locale et est élu à la commission exécutive de l'union départementale. En 1996, François Liberti est élu maire de Sète. Jacques s'engage à ses côtés à la ville. En 1998, il est lui-même élu conseiller général. Il s'attellera à la tâche et sera de tous les combats, départementaux, nationaux, internationaux, en particulier pour la paix, pour le droit des immigrés. Rose n'est jamais très loin. En 2002, il prend la retraite. En 2004, il décide de ne pas renouveler son mandat. C'est François Liberty qui se présente et qui est alors élu. Il peut alors s'adonner pleinement à sa passion de l'histoire. C'est à la lecture de l'héros du jour, la Marseillaise, qui, qui consacrait un article à la première initiative de l'IHS Marcel Caille lors des 100 ans de l'UD, que Jacques Blin a pris contact avec nous pour nous proposer son aide, son aide et son travail. Avec Roger, Roger Oustry, président de notre institut, et Jacques qui en devient le secrétaire, le travail et la dynamique sont là. Les projets et les idées fusent. Le travail et le sérieux ne prenant jamais le dessus sur la camaraderie, la gentillesse et l'attention que portent nos historiens capés aux amateurs d'histoire qui les entourent. Fidèle à ses engagements de jeunesse, il continue donc l'éducation populaire. Avec nous, qui ne sommes plus très jeunes, il faut bien le reconnaître. Mais laissons la parole à Jacques. Parcourir les chemins de l'histoire du mouvement ouvrier, c'est mettre ses pas dans les randonnées aventureuses. Souvent, les sentiers qui se présentent au gré de ce parcours nous ouvrent à des aventures incertaines, nous font côtoyer les espoirs, les certitudes, les doutes et les recherches de ceux qui ont essayé de défricher les chemins. Héritiers d'un passé révolutionnaire, héritiers des souffrances de leurs aînés, héritiers d'expériences multiples et diverses, ils ont abordé leur temps présent avec un héritage de mentalité qui apaisait sur la construction de perspectives que nous recherchons encore aujourd'hui. Leur héritage commun c'est l'appartenance consciente ou non à la classe des exploités, à celle qui doit trouver les réponses justes, appropriées, face à la rudesse de la répression, parfois sanglante, de ceux qui appartiennent à la classe des exploiteurs. Lorsque nous avons entrepris de commémorer ces 120 ans à Montpellier, nous avons, avec l'accord de la famille, décidé d'éditer ce livre inachevé, en retravaillant certaines parties avec les notes qu'il nous a laissées. D'autres parties resteront en l'état et sont elles-mêmes le témoignage de l'histoire, l'histoire du livre, l'histoire de l'historien. Il nous faut excuser aujourd'hui Raymond Huard, professeur des universités émérites d'histoire contemporaine de l'université Paul-Valéry, qui a rédigé la, la préface de l'ouvrage. Il dit « Avec cet ouvrage, il n'a pas, pas eu le temps d'achever, complètement avec son décès, mais qui forme bien... » Merci. Ça va mieux. On boit un coup de rouge après, ça ira encore beaucoup mieux. Avec cet ouvrage qui n'a pas eu le temps d'achever complètement avant son décès en 2018, mais qui font bien un tout, Jacques Blain a poursuivi un vaste dessin. Que ses recherches historiques antérieures avaient déjà préparé. Il avait acquis, du fait de son parcours, une riche expérience militant syndicale à la CGT, élue municipale puis départementale du Parti communiste, fonctions diverses qu'il avait, à des degrés divers, conduites vers l'histoire. Dans ce livre, il a cherché à donner une vue particulière du mouvement ouvrier et depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la veille de la guerre 39-45. Ceci sous deux aspects qui n'avaient pas été systématiquement étudié. Le mouvement des grèves et la participation aux congrès syndicaux. On ne trouvera donc pas dans ce livre un récit continu de l'histoire de ce mouvement ouvrier et D'autres l'ont déjà écrit. En revanche, Jacques Blin nous livre, année après année, en cinq grands chapitres, d'une part, un état détaillé des différents mouvements de grève qui ont eu lieu dans les D'autre part, de nombreux documents extraits des congrès nationaux de la CGT, fondés en 1895, puis après 1922, de la CGT, de la CGT et de la CGTU, avant le rétablissement de l'unité en 1936, congrès pour lesquels il précise la participation des militants de l'Hérault. Il a fallu pour cela accomplir un travail de recension des sources considérables et tout à fait inédit. En histoire comme en syndicalisme, rien ne serait possible sans l'engagement individuel de femmes et d'hommes, tout dévoués à la cause d'une vie. Cet engagement qui prend tout son sens dans le travail collectif, force le destin, l'admiration. De notre histoire, de notre histoire il ne restera que les pages que nous saurons écrire nous-mêmes, car la conservation de la mémoire est bien un champ de bataille. De tout temps, les puissants, les puissants ont voulu effacer toute trace des résistances qu'ils ont eu à affronter. Des cités ont été entièrement détruites, les populations massacrées. Faire histoire, laisser trace, Préserver la mémoire des combats ouvriers dans leur grandeur et leur complexité, c'est toujours semer les graines des conquis sociaux pour demain. Merci à Jacques pour l'amitié, le travail la confiance. À Rose et à la famille d'avoir autorisé cette publication. Merci à l'ensemble des camarades de l'Institut qui a mené à bien ce travail pour que le livre voit enfin le jour. Merci. Merci à toi camarades lecteurs, camarades chercheurs. Car le livre a besoin de toi pour que tu lui donnes vie. Pour le syndicaliste engagé dans les luttes du présent et dans une actualité qui sème le doute, la lecture des pages de notre histoire est toujours une aide précieuse à la réflexion. L'histoire de la CGT et des luttes sociales sont une histoire vivante. Une histoire qui parle au présent et invite chacune, chacun, à écrire les pages d'histoire à venir. Merci. merci et donc maintenant la parole à Philippe Martinez secrétaire général de la CGT merci merci euh, bonjour à toutes et à tous euh, quelques mots euh, quelques mots, euh, bon, pas de conclusion mais euh, quelques réflexions par rapport à ce que nous avons vécu euh, ensemble cet après-midi la première chose c'est euh, je ne ferai pas autant de remerciements que Serge, mais en tout cas, saluer le travail qui a été fait par l'IHS 34, l'IHS confédéral, et puis par l'ensemble des militantes et des militants de l'Union départementale. On sait ce que représente comme boulot un tel événement, et avec les épisodes que nous avons traversés ces derniers mois. Et puis, je trouve magnifique cette banderole, cette grande banderole, qui met la CGT au cœur de la ville, sur un édifice qui me permet aussi de, de, de rappeler l'histoire et le lien entre la culture et la CGT. Je pense qu'il faudra remettre le couvert sur ces questions-là. Je regarde le président de l'IHS, même si des choses ont, beaucoup de choses ont déjà été faites. Euh, il me semble que se réapproprier son histoire comme nous essayons de le faire aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui, mais comme nous le faisons à travers les différents instituts d'histoire, c'est essentiel pour la CGT. C'est essentiel parce que si nous n'écrivons pas notre histoire, évidemment avec l'aide de chercheurs, d'historiens, mais si nous n'écrivons pas notre histoire, notamment avec le témoignage de ceux qui l'ont faite, de ceux qui l'ont vécu, eh bien, D'autres s'en chargent. Et je crois que la période que nous venons de traverser montre toute l'attention que nous devons avoir à, que, à ce que personne n'usurpe euh, l'histoire du mouvement social, l'histoire de la CGT. L'exemple étant, vous l'avez compris, un président de la République qui a l'indécence de nommer une réunion pour casser les droits sociaux le Conseil national de la refondation avec les initiales d'un autre Conseil national, le Conseil national de la résistance qui a tant marqué notre pays par euh, les conquis sociaux. Euh, je dis ça euh, très sérieusement. Si nous ne nous réapproprions pas notre histoire, eh bien d'autres le font, d'autres la réécrivent et ils la mettent, comme on dit, à leur sauce en négligeant Évidemment, le rôle important de la CGT, des ouvriers et des ouvrières de ce pays, du monde du travail de ce pays, pour mieux s'en accommoder. Et donc, euh, ce type d'initiative montre combien euh, nous pouvons rassembler du monde autour des questions d'histoire. J'entends trop souvent dire euh, les militantes et les militants ne s'intéressent plus à l'histoire. Les jeunes ne s'intéressent plus à l'histoire. Mais cet après-midi et cette réunion où nous sommes très très nombreux montrent que quand on prépare les affaires et quand on donne des éléments on est capable de rassembler beaucoup de monde sur l'histoire de la CGT et on n'est pas des passéistes, on n'est pas des, des gens qui se disent c'était mieux avant, c'est pas l'opposition entre les anciennes générations et les nouvelles générations, mais bien comprendre notre histoire Bien comprendre l'histoire du mouvement euh, social et du mouvement ouvrier de notre pays nous permet de mieux appréhender l'avenir. Et je pense que bah, l'anniversaire du congrès euh, de Montpellier 1902 symbolise bien... Et les, dé, et les témoignages et, euh, et les récits que nous avons eus cet après-midi montrent bien comment on peut s'appuyer sur notre histoire pour mieux appréhender l'avenir. C'est vrai que le congrès de Montpellier est peu connu des militantes et des militants de la CGT. Peut-être que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ont appris euh, l'importance de ce congrès en recevant l'invitation. Euh, on parle beaucoup évidemment de 1895. Limoges, dans la période, Gilbert l'a rappelé, beaucoup de 1906 et de la charte d'Amiens, d'ailleurs où chacun a son interprétation euh, de cette charte, mais euh, il me semble que, et, et ça a été démontré cet après-midi, que le congrès de Montpellier est vraiment essentiel dans la construction de la CGT et dans euh, la place qu'a la CGT et, et, et, et tout ce qui fait la CGT aujourd'hui. Je vais aborder deux, deux, trois questions, je vais commencer par la place des femmes <rire> et je pense que L'histoire de la citoyenne Jacobi montre que la CGT féministe, ça ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Ceci dit, avec ce que j'ai entendu et ce que tu nous as dit, la vigilance reste de mise pour ce combat féministe dans la CGT, car des propos qui étaient tenus à l'époque, on peut encore les entendre aujourd'hui et pas que dans la bouche de nos adversaires de classe. Cette amidité pour tous les camarades de la CGT, femmes et hommes. La deuxième chose, c'est euh, cette idée d'unité euh, ouvrière, euh, du rapprochement entre les bourses du travail ce que, et, et, et les fédérations euh, professionnelles, qui reste encore euh, aujourd'hui le fondement de la CGT, mais qui fait aussi débat parfois. Pour ceux qui assistent à quelques réunions de la direction nationale de la CGT, mais ça s'entend aussi dans d'autres... Euh, parler d'unité ouvrière euh, aujourd'hui, c'est bien faire en sorte que ce monde du travail, qui n'est plus le même qu'en 1906, reste euh, notre priorité. Et puis euh, c'est aussi l'occasion de parler des bourses du travail et de leur mission d'intérêt général au moment où tant de municipalités, tant de conseils départementaux remettent en cause, au nom des économies, au nom du, au, du service à la population, l'existence même et les, et les lieux d'accueil de la CGT. Évidemment, le monde a changé, je vous dis des banalités, en 120 ans. Ceci dit, les arguments qui prévalaient pour le capital, pour le patronat et les politiques de l'époque, on les entend encore aujourd'hui. Ce que disait Stéphane Siro sur l'idée d'un syndicalisme d'accompagnement, lui, lui, lui a rappelé Becky du social, nous on a tendance à dire les pompiers du social, c'est le rôle que veulent nous imposer, ou en tout cas le rôle dans lequel veulent nous cloisonner patronat et gouvernement. Quand ils nous accusent de faire trop de politique parce que nous contestons une loi ou une réforme, quand il nous demande d'accompagner des restructurations par des accords qui, qui seraient soi-disant sociaux, mais qui sont purement et simplement des licenciements et le fait de jeter à la rue des millions, des milliers de, de travailleurs et de travailleuses. Oui, euh, nous avons besoin de nous inspirer du congrès de 1902 et de notre riche histoire pour faire... En sorte que la CGT d'aujourd'hui, elle reprenne ses fondamentaux, mais avec les réalités du monde du travail d'aujourd'hui. Plusieurs éléments pour ne pas être trop long. Oui, la question de l'éclatement du syndicalisme, elle est posée. Elle est posée. Un de mes prédécesseurs, Bernard, disait :« Plus il y a de syndicats en France, moins il y a de syndiqués. » C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Et donc la question du Rassemblement du syndicalisme et non plus du syndicalisme rassemblé qui était valable à une époque où les dirigeants des premières organisations syndicales françaises ne se serraient même pas la main. La question du rassemblement du syndicalisme, elle est posée et nous la poserons, en tout cas je le souhaite, par de nombreux débats à notre prochain congrès. Oui, il y a besoin que nous travaillions et à l'unité du monde du travail, mais aussi à l'unité et au rassemblement de ceux qui les représentent. Je le disais, le monde du travail ne ressemble pas à celui de 1906. Oui, euh, aujourd'hui, les salariés, ça existe toujours, mais des travailleurs et des travailleuses sans contrat de travail, avec des horaires atypiques, parfois des travailleurs qu'on qualifie de sans papier, sans-droit, ça existe de plus en plus. Est-ce que la CGT s'en occupe Ou est-ce que la CGT considère qu'on doit rester sur un périmètre telle que nous l'avions il y a quelques années. C'est une question sur laquelle, me semble-t-il, nous avons apporté des réponses, mais apporter des réponses, ça ne suffit pas, il faut accélérer pour être réellement le syndicat de la diversité du monde du travail. Oui, il faut accorder plus de place aux jeunes. Je veux dire, entre parenthèses, à Julien, il est parti, mais vous lui, ferez, euh, vous lui transmettrez le message qu'on syndique aussi les retraités, donc s'il est concerné, euh, vous lui ferez signe. La place des jeunes, elle est posée. Elle est posée. Mais euh, contrairement à nos aînés qui euh, prenaient des responsabilités euh, beaucoup plus jeunes que nous, euh, aujourd'hui, vous le savez très bien, les premiers CDI, les premiers CDI, c'est plutôt vers 27-28 ans qu'on les a. Avant, on est précaire, on est intérimaire, on est contractuel, et puis on est aussi euh, étudiant salarié. Le dernier congrès a poser la question de la syndicalisation des étudiants salariés. ça fait un débat avec nos camarades du CELA, mais le débat reste ouvert. Quand plus d'un étudiant sur deux bosse, tu es bien placé pour le dire, quand plus d'un étudiant sur deux est obligé de bosser pour financer ses études, qu'est-ce qu'on fait quand on les côtoie à l'entreprise, dans le service, dans l'administration Est-ce qu'on leur dit euh, vous êtes des suppôts du capital parce que vous travaillez le dimanche ou le samedi, et que la CGT est contre, ou est-ce qu'on leur dit, vous avez toute, leur, toute votre place à la CGT, parce que vous êtes, comme nous, exploités par le capital et euh, les mauvais coups qu'ils en, qu engendrent. Oui, il est temps d'ouvrir notre grande et belle maison à porte ouverte, largement ouverte, à tous ceux qui subissent, parce que c'est ça le fondement de notre syndicalisme, et qui a été rappelé au congrès de 1902, tous ceux qui subissent l'exploitation capitaliste, et vous le savez, elle est plus que jamais présente, quel que soit euh, le, le travail que nous exerçons. Enfin, parce qu'il n'y a pas de sujet euh, tabou entre nous, évidemment. Oui, euh, le congrès de 1902 réaffirmer avec force le la lutte de classe, le besoin de construire le rapport de force, le besoin, en tout cas, c'est ce que nous disions, et nous le disons encore, d'un changement de société. Et ce n'est pas parce que d'autres nous reprennent nos expressions qu'on doit les changer. Je vous le dis aussi, parce que sinon, on va être obligé de changer beaucoup de mots dans nos orientations. Moi, je préfère... L'original à la copie, ça fait bien parfois de se dire, dire qu'on veut le changement de société, mais il faut le démontrer dans, dans les actions et dans les décisions qu'on prend. Cette notion de construction du rapport de force, elle est au cœur des débats que nous avons depuis maintenant des années, et qui est encore au cœur de l'actualité avec la préparation du 29 septembre. Alors oui, cette construction du rapport de force et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, elle doit se faire sur nos deux jambes. C'est aussi ça, la charte Damien. Notre volonté de changer de société, mais aussi d'être en proximité tous les jours avec nos collègues de travail. Je le dis souvent, on peut toujours prom promettre à nos collègues de changer le monde. Si on n'est pas capable de changer leur quotidien, je ne suis pas sûr qu'ils nous suivent et qu'ils nous fassent confiance dans notre détermination. Et puis... Euh, Évidemment, cette euh, volonté de transformation sociale, de changement de société, elle doit s'incarner par des mesures fortes, des propositions fortes. Vous le voyez, euh, et euh, c'était le, le, le, les, les, les propos du, du patronat euh, au début du siècle précédent, dès qu'on parlait de réduction du temps de travail, les mêmes patrons, c'est-à-dire les grands-parents ou les grands-parents de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, disaient « vous allez tout foutre en l'air » vous allez foutre le pays à feu et à sang, on ne va plus pouvoir s'en sortir, vous êtes la régression, eh bien on voit bien que chaque fois que la CGT a proposé des innovations sociales, des révolutions sociales, le pays s'en est mieux porté, et évidemment le monde du travail s'en est mieux porté. Et je le dis des fois en déconnant, mais je le pense vraiment, je pense que nos camarades, nos anciens qui ont imaginé les congés payés, vous, vous rendez compte, être payé par son patron pour ne rien faire devrait être panthéonisé. Pensez-y à l'Institut d'hier soir social. C'était vraiment, vraiment une révolution. Enfin, enfin, comme je vous ai dit que je n'évacuais aucune question, oui, notre, euh, la question de notre rapport aux politiques est de, a été de tout temps posée. De tout temps. Malgré la charte d'Amiens, malgré tout ce qu'on a pu écrire, elle a été de tout temps posée. Je pense que, et c'est l'objet aussi de débats que nous aurons au prochain congrès, notre indépendance, elle doit être plus que jamais réaffirmée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec des politiques, mais à condition que notre savoir-faire, notre expérience et la parole des salariés soient respectées. Il est facile de décréter, malgré moult réunions, des journées, je ne sais pas si on les appelle comme ça, des marches, le dimanche, sans tenir compte de la vie de ceux qui représentent le monde du travail. Je ne suis pas sûr que ce soit notre conception de l'indépendance syndicale et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de rassembler largement. Donc évidemment... Évidemment, nous sommes ouverts, et nous l'avons démontré, puisque nous assistons à de nombreuses réunions avec d'autres politiques, associations, ONG, nous sommes ouverts à la discussion et nous sommes ouverts à des constructions communes, mais toujours à condition, parce que ceux qui le font aujourd'hui nous ont, par le passé, souvent accusés d'être la courroie de transmission d'un parti politique, de ne pas retomber dans ces travers-là. Donc, évidemment, la CGT est plus que jamais disponible pour les mobilisations, pour la grève, et il faut généraliser les grèves, et le 29 septembre sera l'occasion, vu le contexte du monde du travail en général, de poser haut et fort nos revendications, mais toujours en, en veillant à ce que la CGT, dans tout ce qu'elle fait premièrement, soit démocratique, et s'appuie toujours sur la parole de ses syndiqués et des salariés, et qu'elle préserve plus que jamais son indépendance, car c'est évidemment une question essentielle. Nous travaillons avec les politiques, mais ça n'existait certainement moins à l'époque, en 1906. Nous voulons travailler aussi avec des ONG et des associations, parce que aujourd'hui, l'engagement, et notamment de la jeunesse, il ne se fait pas qu'à travers le politique ou le syndicalisme. Il suffit de regarder le, la jeunesse – c'est beaucoup plus jeune que les manifs de la CGT, d'ailleurs – qu'on voit dans les marches pour le climat ou les marches des fiertés, par exemple. Et donc nous avons la responsabilité de discuter avec tout le monde, avec tout le monde, et euh, notamment toutes ces organisations qui, de mon point de vue, représentent certes une partie de la population, mais une partie de la population qui s'engage. Toutes ces, ces questions-là seront au cœur de notre prochain congrès. Je compte sur vous, évidemment, pour donner votre avis, pour, pour, donner votre, vos, pour nous faire part de vos expériences. Je crois que la CGT, 120 ans après 1902 et 127 ans après 1895, a plus que jamais d'avenir si nous savons être ouverts ouvert au monde du travail quel qu'il est, sans jamais renier nos bases. Merci pour cette journée.